Ben, je la rêve surtout pleine d'amour. <rire> je, je la rêve avec moins de méchanceté humaine, de l'homme qui détruit l'être humain, l'homme qui détruit la nature, qui détruit la vie. Je la rêve avec moins d'armement, moins de bombes atomiques, moins de toutes ces, ces, ces choses terribles que, que l'être humain a, a généré dans, sur cette planète. et Cette, cette, cette, cette horreur de l'extermination de l'homme par l'homme et de tout, de, de, de tout ce déphasage qui est en fait une pathologie générale, on dirait. Moi je pense que si les extraterrestres euh, euh, évolués euh, et étudient l'être humain, ils ne peuvent pas conclure qu'il est intelligent. Les êtres humains ne sont pas intelligents. S'ils étaient intelligents, ils pas, on n'aurait pas créé le monde épouvantable et invivable dans lequel nous sommes. Donc je rêve de... En fait, le message christique, c'est-à-dire mettant en avant l'amour comme étant l'énergie la plus importante, la plus forte, la plus capable de transformer, moi j'y adhère complètement. Je pense que si on avait plus d'amour dans cette société-là, amour de, des autres, de soi, de, de la vie, je pense que le monde serait différent. Et c'est à cela que je rêve.